On peut peut-être hésiter au début parce que bon, c'est vraiment un coaching personnalisé, on n'a pas forcément l'habitude, mais enfin, ouais, je pense qu'il faut se lancer et rien que venir voir. Et venir voir ce qui se passe, et rien que l'ambiance, ça peut aider à... Ça donne envie. Oui, ah, donne envie de ça. Et puis il y avoir toujours quelqu'un qui est là pour nous pousser, <rire> se dépasser, ça aide. C'est vraiment amélioré en peu de temps et du coup, c'est vrai que ça nous a convaincus pour pousser encore plus dans ça et atteindre de nouveaux objectifs. On arrivait à faire beaucoup plus que ce qu'on pouvait de base. 13 kilos à perdre, j'en ai perdu 10 en deux Alors pour moi c'était plus de la remise en forme parce que j'avais fait du sport avant mais du coup j'avais arrêté donc c'était vraiment euh, me remettre en condition. Là ça fait 6 mois qu'on qu est connu qu ensemble. On avait laissé et c'est vrai que ça nous a bien ouais. plu, on a rencontré des gens sympas et puis c'était dynamique donc. Faut se lancer. Faut c'était <rire> tout le bilan en fait en général mmh. aussi, ça, faisait... ça permettait de faire un point sur nous-mêmes où on en était, ce qu'on voulait vraiment, Enfin, c'était un vrai suivi et du coup c'est vrai que les gens, enfin, on a trouvé une ambiance quand même qui nous a plu. Et puis, on était soutenus, on était, mmh. on avait les encouragements. Mmh. On a essayé un peu tous les cours mais c'est vrai qu'on a une préférence peut-être plus pour le TRX et le powerplay. Le fait qu'il n'y ait pas de douleur niveau taux, surtout pour nous et c'est vrai que c'est très naturel comme geste, on va dire. Surtout que les exercices peuvent se refaire facilement à la maison, donc ça me plaît pas mal. Avec tes vidéos qu'on a sur, sur YouTube, c'est vrai que ouais. Même les exercices de base de Power Plate, au début on avait commencé par ça, parce que c'était les plus simples, donc on avait commencé vraiment en faisant les bases, et après on a poussé en se disant qu'on pouvait peut-être acheter un TRX, c'était pas bien cher, et en plus, enfin, Facile à utiliser, euh, même dans un appartement comme on avait. Pas de regret. Ouais. TRX derrière la porte. Le dépassement de soi. Et moi, c'est chaleureux.